et euh, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir farmer. C'est quoi le farming en fait Le farming, c'est le fait de garder, de bloquer vos cryptos, une crypto-monnaie pour en gagner une autre sur une certaine période. Alors, aujourd'hui, nous avons des, des, des exchanges centralisés qui permettent de faire du farming. Ce qui est intéressant et aujourd'hui, donc, je vais vous présenter la plateforme Ascendex. Ascendex a... Euh, à sa sa particularité, c'est que euh, cette plateforme vous permet de farmer certaines crypto-monnaies et pas n'importe lesquelles, et pas n'importe lesquelles. Voilà, euh, il nous reste ici environ 24 heures et 11, voilà, un jour et 11 heures, voilà, pour gagner les deux crypto-monnaies soit euh, la crypto-monnaie fantôme et une nouvelle crypto-monnaie que, que je connaissais pas, elle est nouvelle justement sur la plateforme. C'est aussi un moyen de, de la découvrir. Vous la gagnez gratuitement juste en stéquant vos USDT. Et le retour sur investissement, vous avez 62%, 62,70% de EPA Donc, ça signifie quoi Uh, vous aurez 70%, vous aurez 62% de la quantité du SET que vous aurez -e, gardé. Et donc, vous allez recevoir l'équivalent en FTM ou alors en cette nouvelle crypto-monnaie qu'ils ont appelée Fait Tribe. Voilà, apparemment, c'est une plateforme collaborative open source pour les, les fashionistes et les designers. Voilà, ça semble intéressant. Donc voilà les amis, pour pouvoir participer à ce farming, il suffira tout simplement de, il vous suffira de créer un compte sur la plateforme Ascendex. Je prendrai soin bien bien évidemment de vous laisser le lien en description de la vidéo. Comment créer votre compte sur Ascendex C'est très simple. Voilà, vous allez cliquer sur le lien et vous allez arriver sur cette page. Tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est de créer votre compte. Vous renseignez votre adresse email. vous renseignez votre mot de passe. N'oubliez pas, le mot de passe doit être assez, euh, au minimum, 8 caractères. Au minimum, une lettre majuscule, au minimum, une lettre minuscule. Au minimum, voilà, vous voyez, c'est là. Au minimum, un chiffre et un caractère spécial. Ça, c'est pour que votre mot de passe ne soit pas... Euh, très vite hacké ou alors ne soit pas facilement accable Donc, il faut donner du fil à retordre au hacker. Alors, invitation code, vous trouverez aussi mon code d'invitation en description de la vidéo au cas où vous n'avez pas cliqué sur le lien. Voilà, ça c'est une façon pour de me remercier, hein. bien sûr, c'est pas une obligation. Vous cliquez sur, euh, vous avez lu et que vous acceptez les termes et les conditions de service. Ensuite, vous allez valider et cliquer sur « Next ». Et là, oui, votre compte sera créé. N'oubliez, surtout pas, vous allez recevoir euh, l'email de validation euh, de votre compte. Donc, assez intéressant avec euh, la plateforme Ascendex. Vous avez la possibilité de gagner plusieurs lots. Il y a tellement de choses à gagner, des NFT. Donc, c'est des plateformes centralisées aujourd'hui qui permettent, qui offrent certains services des finances décentralisées. C'est assez intéressant. Donc, voilà, je vais vous inviter. Vous qui voulez gagner gratuitement la crypto-monnaie, vous avez la possibilité ici de garder vos UZT encore pour euh, presque deux jours et faire 62% de ce que vous aurez gardé. Imaginez-vous si vous mettez, vous bloquez. 1000$ pour deux jours et que vous gagnez les 62%, pratiquement plus de 500$ dollars en FTM, c'est formidable. Pour ceux-là qui vont se demander euh, c'est quoi cette crypto-monnaie, voilà, vous pouvez voir son cours actuel, le marché est assez en baisse, son market cap est assez euh, élevé. Vous pouvez aussi voir actuellement il vaut 1,57$, il y a euh, environ un mois il était à pratiquement 3$. Donc, vous voyez que c'est un très bon projet. Phantom, c'est un, une blockchain de niveau 1, voilà, excusez. C'est une blockchain de niveau 1 qui offre des contrats intelligents aux entreprises et, euh, euh, comment dirais-je, des services de finances décentralisés aux entreprises. Mais, toi, je te recommande d'aller faire tes propres recherches. Mais alors, je tiens encore à rappeler, Olga Mbani n'est pas conseiller financier. Je suis juste là pour donner des informations, ainsi que des formations ou des formations. Voilà, faites toujours vos propres recherches avant de vous décider. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Je vais juste vous inviter à liker, à vous abonner. partager aussi parce que ça peut aider à peu d'un. Et on va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao